Réseau social, plateforme ou application en ligne, dédiée à la communication et à l'échange de contenu avec un réseau de connaissances personnelles ou professionnelles. Twitter est un réseau social qui vous permet d'envoyer et de consulter des contenus textes très courts, 140 caractères maximum, que vous échangez avec vos amis, mais aussi avec tout le réseau d'utilisateurs. En vous abonnant au compte Twitter de quelqu'un, vous devenez un de ses followers. En d'autres termes, vous suivez tout ce qu'il tweet. Vous pourrez ainsi apprendre que votre amie Chloé conseille d'aller voir la dernière expo au musée d'art moderne de votre ville. Ou que votre cousin Paul vient d'adopter un sixième chat. Mais Twitter permet surtout aujourd'hui d'avoir accès à de l'actualité en temps réel, postée depuis des endroits inaccessibles à tous les autres moyens de communication. Vous pourriez avoir par exemple le live d'une réunion ultra-secrète depuis l'avion d'un super-président. Ou suivre en direct le mariage du comte de Montmirail à Monaco ou encore avoir les résultats des championnats de France de patinage artistique, tweetés par un certain Iceman77 depuis les gradins. Twitter, c'est donc un peu comme une chaîne d'information en continu sur tous les sujets qui vous intéressent. Une chaîne alimentée par des millions d'abonnés.